Voici l'Apple Watch série 7. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle sur la chaîne. Beaucoup des rumeurs que je vous avais énoncées il y a quelques mois ont été complètement invalidées durant cette keynote. Oui, on s'attendait tous à un design tranchant, rectangulaire, comme l'iPhone 12. Mais non, Apple nous a pris à contre-pied durant cette keynote septembre 2021. Regardons ça c'est comme qu'il aurait un renouveau sans vraiment l'être. L'Apple Watch Series 7 a un nouveau design, mais ce n'est pas un gros contre-pied par rapport au design de l'Apple Watch Series 6. On reste dans la même atmosphère, dans la même lignée, avec quand même quelques améliorations. Oui, cette nouvelle Apple Watch Series 7 a reçu un petit lifting. L'affichage est 20% plus grand que la série 6. L'épaisseur des bords a été réduite à 40% pour ne mesurer que 1,7 mm. C'est un design plus fin avec un écran qui semble, encore plus borderless cet écran est aussi 70% plus lumineux que celui de la série 6 alors à quoi sert ce nouvel écran qui est plus grand entouré de tranches qui sont encore plus arrondies ce nouvel écran cet écran un poil plus grand va permettre une meilleure expérience utilisateur par exemple vous allez pouvoir afficher davantage de texte les boutons seront plus grands et même le clavier sera complet lorsque vous allez écrire des sms est ce que vous écrivez des sms avec votre watch ça c'est à vous de voir quand je dis plus grand on va quand même rester sur une apple watch série 7 disponibles en deux formats. Un petit format à 41 mm et un grand format à 45 mm au lieu de 40 et 44. Ce sera donc un écran plus grand, optimisé, pour une meilleure utilisation. Mais quelles sont les autres nouveautés Pour moi, il y a une nouveauté qui pourrait faire la différence. Ce n'est pas l'autonomie. Non, non, non. On est toujours sur une autonomie très réduite, sur une autonomie de smartwatch qui sera aux alentours de 18 heures. Mais un point qui peut être intéressant, c'est la face charge. Apple annonce que la charge sera 33% plus rapide que sur la série 6 ce qui permettra de recharger en moins d'une heure ce n'est pas pour moi encore de la phase charge comme on pourrait avoir sur des téléphones. Moi, j'ai hâte d'avoir une montre connectée qui se charge en 15 minutes, mais c'est déjà vraiment un grand pas parce que vous êtes obligé de la charger comme montre pratiquement tous les jours. Donc au lieu de la charger la nuit et de louper tout le suivi de sommeil, vous pouvez la poser pendant une pause déj, pendant une pause et elle sera chargée plus vite qu'avant. Malheureusement, c'est à peu près tout sur les nouveautés, les nouveautés marquantes. On aura quelques coloris en plus, on aura deux nouveaux cadrans. On aura aussi le service fitness plus qui devrait arriver aussi en France donc compatible avec l'Apple Watch comme on a pu déjà en parler en vidéo puis les autres nouveautés on en a aussi parlé avec le nouveau WatchOS 8 pas de nouveau capteur de santé pas de tensiomètre pas de capteur de glycémie bref au niveau de la santé là on va rester comme sur une série 6 juste le processeur qui a été amélioré qui va permettre un peu plus performant mais cette Apple Watch série 7 a un petit goût d'Apple Watch série 6S qu'en pensez-vous dans tous les cas vous savez que dès qu'elle sortira je la testerai de fond en compte et je vous donnerai mon test très très archi complet bref le test le plus complet de youtube prochainement merci d'avoir regardé cette petite vidéo en attendant la prochaine vidéo vive à fond vivez high tech merci et à bientôt sur ma chaîne